Ok, je vais prendre. Ok, je vais prendre. Ok, je Let's go, Ok, Fuck you. <laughs> oh Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok, oh, T'as sniper uh, scream Ok y'a yeah, gars, okay. bien Y'a un un snipe ou pas Vas-y euh, Je dépend tu vas un un sniper ou je euh... drop Vas-y si Si si si drop T'en plais, c'est à t'en ah, c'est Z C'est à toi, Let's go. Let's go. Thank you. I smoke channel. I on. On. Je le mid dessus hein. Long, boost, boost me boost me please okay, someone come. Oh boost one one weapon you have Ok Take take take shop take, take shot. Oh. Je flash ça rush mille uh, corn Mid corn mm -hmm. Bah ouais bah, mais il y a du moins de mid quoi Can they Ouais ouais fake K Fake non, trop la ouais. Contact, short. J'ai short. J'ai short. One Oh. Two short. J'ai short. J'ai short. J'ai short. go, go, long together. short. Okay. long, on est yeah, <laughs> Thanks. Can I take it? my One vager. We call for AVP. One, one, one catwalk. Short. No life. Uh, yeah, no. Flashbang. Let's go back. And... Bye, bye. Short, short, short, short. Nice. Time flash. Oh, uh, short. More. More, short. more, one. Okay. Oh, my god. Un autre? un Short, short, short, sorry, sorry. Oh. Spoil, spoil. In short, short. Oh, bon. Bonne short. You want that eagle, eh? <laughs> let's go let you now I go Our uh, I'll plan. Je vais gérer l'hop. Allez ils On Ok, un back, sorry. Bye, man. Allez boost your reef, comme. Je crois que c'est le Je Cache ça. Ah, moi, on est. mais non, tu Ah, je DT in oh. middle, one middle, one middle in the XBOX And the XBOX Flash, smoke. Right friend right. blowing flashbang Two, two lower now. One low HP, oh my two, god two. My low? two lower? Two lower, two lower Two Where are you going? I don't know, I don't Middle, think. middle Go B, go B, D The smoke spawn All clear I take B, but no problem. Short, I guess. I don't know Long long long. Just uh, one. one. long. Un shot. Yeah, one long and one shot. Deck shot, deck shot, deck shot. Deck shot, bro. One shot, yeah, take. Oh okay. non, no, one long and one on site. Ok. Come, wait me, In bad, in bad, in bad, in bad, in bad. Go go go. Inside, okay. Sniper, Salad, salad. Side. Sniper, side. Salad, No ramp, ramp, low HP. Pocket, pocket. Wow, nice. I need points, sorry boy <laughs> Um That's what deux armes les gars une pour moi une pour Wave. Uh, middle, ça t'intéresse take one On take up I Non no. Take this Je me disais Ok that... ah. Ah. Ah, I'm not I'm Ooh. Ay ay sure if I'm going flashbang Oh, a little me. of <laughs> <What> the fuck? going <laughs> oh, I want, I want to I want to get sorry. little oh. 4 Prends l'ong prends l'homme. Mid-on, mid Il okay. a il yes. oh ouais. Je suis, suis Oh, ok. Ah non, non, pas wow, non, non. One switch spawn, one switch spawn. One uh, comme dernier. Uh, Il rampe le mec. Deploying flashbang. Oh, timing. Oh, oh, wow, oh, what the fuck? C'est une wave. wave hein? Ils sont pas la première <coughs> Ah bah c'est dommage, il n'y a aucun qui est blanc. Ah j'aurais pas tes cas, Let's go, eco, eco, eco. Allez, nous mes shorts. Uh... I will boost you. I will you know, oh. mm. boost. boost. me One below. It's for big. It's c'est trop B. C'est trop B. B. smoke trop B. C'est One A side. trop B. C'est C'est B. C'est trop B. C'est trop B. Well. Il a posé un A les mecs. Ouais. Je pense y a un écho. Il a rien. Moi. Là, je te boost avec ton ZZ. Goose. Je crois que t'as rien, Panther. Bien joué. La salade. Goose. Hein. Long, long good game bro and <coughs> let's spawn my echo ah let's go let's go bye let's go push b uh, right okay. okay i smoke mid okay i smoke mid i would sm I, I will push from up or from low with you together no no for from, <coughs> oh, <coughs> my oh, sorry, sorry. oh my god from tildos on go oh, push B On il push B des bombes. Allez, allez, allez. Allez, allez, Flash, Allez, Flash. allez. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Allez, B allez. Allez, là. Je Allez, allez, allez. Je allez, allez. Allez, allez, allez. mid. I have, I have, I have, have Middle, mid Last nice Ah, man. Last one. One MVP, uh, I have 6 HP bro. OK. I have I have. Il a le al okay, OK. When you come out he's dead. When you come out he's dead. <laughs> <I> <laughs> Whoa. Si le mec qui savait jouer là, un est mort. Yeah. C'est une Je viens Je peux dropper Il... un qui, moi. Je vais drop one. Job, please. On... Demande... On... I drop, please. Ah, ok, so cool. cool. Merci, c'est gentil, au revoir. Drop Fama, drop Fama, Diatics, uh, uh, please. Let's go, let's go. Oh, why drop si tu as thank you. pour <laughs> long long, catwalk. Ok, stay B. Oui, Qu'est-ce qui me donne. Oui, mettre stay Ouais, yeah, stay, stay B, B. On no. avait okay. okay, okay. un fond contre. Je vais GR. One long. Grenade flash Il est dans le blow. Grenade out. You have the bomb. One shot. You have the bomb guy. Ok, comme shot B. Don't show Oh, Oh shit. pas en fait, <coughs> moi. I think uh, I so uh fucked up, il a toujours say, Oh my god, all oh, Scream, you lose, all oh, Scream, you lose. Was so bad, this C'était you mal. C'est Yeah. vu mm -hmm. Fake Eagle Je vais stop yeah, maintenant. Eh? <laughs> <laughs> ouais, bonne gamer. didn't carry. Bonne journée, bonne soirée, plutôt. vas ciao. Ciao. À la ah, prochaine tête. Uh. Bon, bon, <sighs> bye bye, man. Bye bye. User disconnected from your channel I'm done man. You turn stream off? No, I I stop now. Um Huh. What I can't, but I can face it. <sighs> okay, I put the stream off now. Goodbye, guys. Goodbye, brother. Goodbye.